Et hey, ensemble avec Deleuze, j'aimerais vous donner l'inspiration pour cuisiner durant le confinement. Alors on va faire des spaghettis bolognaises à la belge, hein, parce qu'on est en respectant les italiens, mais on reste en Belgique. Donc. Et on va essayer de faire nos pâtes fraîches nous-mêmes euh, avec, avec le robot. Si vous n'avez pas le robot, vous pouvez les faire à la main. Et si vous n'avez vraiment pas envie, on vend, des, on vend des pâtes fraîches dans les Deleuze, sans problème. Et moi, je fais les pâtes avec la semoule de blé fine. Euh, tout le monde fait uniquement avec 100% de farine. Mais c'est beaucoup mieux d'utiliser deux tiers de, de semoule et un tiers de farine pour avoir une texture un peu moins pâteuse que, que, que ce qu'on connaît. Donc ici, pour 4 personnes, c'est 435 grammes de semoule. Pour la farine, 185 g Donc vous voyez, c'est plus ou moins 2 tiers, 1 tiers. Donc ici, nous allons prendre plus ou moins 18 jaunes d'œufs On va peser hein, pour que ça soit... Il faut, vous gardez bien les blancs d'œufs dans un bac. Vous pouvez faire une autre, une autre recette avec, des meringues ou quelque chose pour les enfants l'après-midi. Ça, ça, sert à rien de les jeter. Et voilà, ici nous avons les 375 grammes de jaune d'œufs. On va les verser 50 g d'eau. Un filet d'huile d'olive dedans. Pour cette recette-ci, il faut 6 grammes de sel. C'est important de bien peser, ça, pour ne pas que ça soit trop salé non plus. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas le robot, on peut faire ça à la main. Ça prend un peu plus de temps. Vous faites travailler un peu les enfants, c est, c est, ça les occupe l'après-midi aussi. Il faut vraiment que ça mélange doucement, il ne faut pas agresser. Vous laissez bien mélanger jusqu'à temps que c'est une belle pâte homogène. Et après on va un petit peu quand même la retravailler à la main pour, euh, pour qu'elle soit bien lisse. Bien vous voyez, c'est quand même une pâte assez, euh, assez, assez dure, hein, il faut... Ici on va faire une belle boule, ici maintenant on va la laisser reposer à une heure minimum au frigo parce que si vous regardez maintenant, c'est très granulé encore, c'est la semoule qui doit encore s'imbiber de l'humidité de la pâte. Ce qui est important aussi c'est de bien bien filmer la pâte pour pas qu'elle sèche, sinon après ça va être compliqué de faire les, les pâtes. Donc voilà, ça, la pâte comme ça au frigo une heure, et pendant cette heure là on va lancer la, la sauce bolognaise. Pour ma bolognaise à moi, moi j'utilise du, du haché de, de bœuf et porc. Pour amener un peu de gourmandise, vous allez voir dans la recette, j'utilise la, la, la pancetta. La pancetta, qui, euh, vous trouvez ça chez de Lesse, pancetta carbonara qui amène un peu plus de, de richesse dans, le, dans, le, dans, le, dans la recette. Et à la, fin, à la fin, on va ajouter quelques tomates cerises, euh, juste pour qu'elles soient légèrement cuites et une cuillère à café de, de ricotta. Deux oignons et deux, trois carottes, ça dépend de la taille des carottes, ici elles sont petites donc on va en mettre trois. Alors pour les oignons, moi j'aime bien les, les, bien les morceaux d'oignons dans la, dans la, dans la bollo, donc je les coupe juste, vous allez voir, en 8, comme ça, ça nous permet d'avoir des beaux morceaux d'oignons dans la sauce. Pour ce qui est des carottes, on enlève juste le bout. Alors couper en 4 dans la longueur. Bon, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que moi. Hein. La manière de faire pour la Bolognaise, c'est que je, je fais en deux, deux parties. Dans une casserole, vous allez voir, on lance les légumes un petit peu colorés, mais pas, pas trop non plus, c'est juste un peu pour amener un, un peu de torréfaction. Et dans une poêle, on va lancer la viande avec la, la, la charcuterie et, le, et le, la tomate, vous allez voir. Vous voyez ici, les légumes sont juste un peu colorés. On ne veut pas plus, c'est juste pour en apporter cette caramélisation. Et là, on va ajouter l'ail. C'est volontaire que je n'ajoute pas d'herbe maintenant parce que le feu est trop chaud et ça va brûler les herbes et ça, on va perdre tous les, tous les arômes de l'herbe. ça sera juste euh, de l'herbe brûlée et ça n'a plus aucun intérêt dans le. Voilà, pendant que les légumes sont en train de colorer, on va commencer avec la, la viande. On va d'abord colorer la pancetta et alors après on va ajouter le haché et on va, on va le cuire avec ce, toute cette, ce, ce gras qui est plein plein de goût. Donc euh, c'est ça qui a apporté euh, un peu de, de goût de fumée dans, le, dans, la, dans la bolognaise. Ce qui est important pour moi, c'est bien de bien écraser le haché pour qu'on ait une cuisson uniforme et que ce ne soit pas des grosses boulettes dans la, dans la sauce parce que moi je suis fan de la sauce qui est bien... bien émiettée Ici c'est un petit bouillon de bœuf, 200 ml Au début de la cuisson on ne va pas mettre d'assaisonnement exprès parce qu'il y a le, le sel de la, de la pancetta qui va apporter donc on goûtera à mi-cuisson pour voir ce que ça donne ajouter on sait mais enlever le sel on ne sait pas Et vous allez voir il faut plus ou moins 400 g, c'est un pot un pot comme ça, normal, classique donc, On ajoute ça et après ça, on va ajouter dans les légumes. Et c'est là que la, la cuisson longue va commencer. À ça, on va ajouter une petite pincée de muscade. Une petite pincée de paprika doux. Une belle cuillère à, à soupe de, de concentré de tomate. Donc l'autre moitié du bouillon de bœuf. Donc voilà, 4-5 comme ça, c'est pas... Donc voilà, on vient juste déposer le thym dessus. On peut mélanger un tout petit peu. C'est parti pour 45 minutes. On la laisse cuire à feu doux et on ira voir après. Ça a rien de mettre trop de farine, c'est juste pour pas que ça colle. Donc on va façonner la pâte ici pour qu'elle ait la même taille pour passer dans la minoire, sinon vous allez être embêté. Vous, vous allez être bloqué pour faire vos pâtes. On va la passer à plat pour l'étaler déjà une ou deux fois à la plus grosse taille. Voilà, pour la suite, en attendant de les cuire, soit vous avez deux possibilités, soit on les cuit tout de suite, alors c'est une cuisson ultra rapide, ou alors on peut les laisser sécher euh, entre une heure et une heure et demie sur un essuie comme ça, sec, à l'air libre. Il ne faut pas mettre ça au frigo pour l'humidité, sinon elles vont coller ensemble. À la fin de la cuisson, on va ajouter quelques tomates cerises, vous allez voir, une vingtaine, plus ou moins. On va juste euh, équeuter, laver, couper en deux, et, euh, et la ricotta aussi qu'on va ajouter. Voilà, on va aller ajouter les tomates dans la sauce. On la laisse toujours cuire, hein, bien sûr. On dit, on va laisser encore 15, une bonne quinzaine de minutes les tomates. Et alors la ricotta, une belle cuillère à soupe. Donc là, on va plonger les, on va plonger les pâtes dans l'eau bouillante salée. Ça va cuire assez vite, à hein, une à deux minutes, selon votre, votre préférence, vous goûtez Voilà, je vais les goûter pour voir si elles sont al dente comme je les adore. On va voir ça. Hum, très parfait. Donc, 1 minute 30. Moi j'aime beaucoup, c'est. Voilà, avant de servir, c'est mettre un tout petit peu de sauce quand même dans les pâtes pour qu'elles soient déjà un peu en en enrobées de sauce. Pas beaucoup, c'est juste vraiment pour. Euh... Ça, c'est selon ce vos goûts. Nope. Dessus. Comme vous souhaitez, ici j'ai pris un peu mentales. c'est ce que j'aime moi, donc euh, je mets un peu de mentales dessus. Vous pouvez mettre du parmesan râpé aussi, sans problème. Hein. Et alors ce que j'adore, moi, c'est encore 3-4 tours de moulin à poivre noir. Ouais. Et on va mettre un petit, une petite feuille de basilic dessus. Mmh. Vraiment bon, al dente, assaisonnement parfait.